Bonjour à tous. Pourquoi est-ce qu'on passe au feu vert et on s'arrête au feu rouge C'est ce qu'on appelle une convention. On aurait pu utiliser d'autres couleurs, mais par exemple le bleu il se serait confondu avec le ciel. Donc c'est une convention qui est logique. De même façon en mathématiques, on a des conventions logiques et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par définir ce qu'est une convention. Une convention, c'est une règle sur laquelle une communauté s'est mise d'accord. Ces règles peuvent donc changer si on change de communauté. Par exemple, dans la communauté de la peinture, les couleurs appelées primaires sont le jaune, le cyan et le magenta. Tandis qu'en physique, quand on étudie la lumière, les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Une convention en mathématiques elle peut être de deux natures. Soit c'est un choix parmi d'autres, on aurait pu faire un choix ou un autre, soit c'est un choix logique qui répond à la logique des mathématiques. Je vous donne un, un exemple de choix parmi d'autres. Nous, on va écrire 19530,5 de cette façon-là, avec un espace entre les milliers et les centaines, et puis une virgule entre l'unité et les dixièmes. Tandis qu'un états-unien écrira 19530,5 de cette façon-là, avec une apostrophe entre les milliers et les centaines, et un point pour ce qui correspond à nous, pour nous, à la virgule. On va maintenant continuer avec les conventions en algèbre, les conventions d'écriture on n'utilise plus le symbole X pour la multiplication. Parce que bien sûr, on pourrait le confondre avec la lettre X. Et vu qu'on on fait du calcul avec des lettres, on ne veut plus de confusion. Donc soit on utilise le point central, le point au milieu, ou bien on ne met rien. Si on a des nombres et des lettres, on n'est pas obligé de mettre de point central pour la multiplication, on va comprendre que c'est une multiplication. Si on a des nombres et des parenthèses, ou des lettres et des parenthèses, même chose, on a besoin de ne rien mettre. Par exemple, 5XY, ben c'est pareil que 5 fois X fois Y. AB, c'est pareil que A fois B. 5 parenthèses A plus 3, fermée la parenthèse, c'est pareil que 5 fois A plus 3 entre parenthèses. Deuxième convention, on place toujours le nombre en premier et les lettres ensuite. Du coup, X fois 5, on va plutôt l'écrire par convention, 5 fois X. Mais c'est la même chose. X fois 5 ou 5X, c'est pareil. Mais il faut bien qu'on ait une convention et on écrira toujours le nombre en premier. Quand le nombre devant les lettres vaut 1, on ne l'écrit pas. 1xy, ben c'est pareil que xy. Si on fait la multiplication de 1 fois x fois y, on voit que ça ne change rien le 1, il ne sert à rien. Donc s'il ne sert à rien, on l'enlève. En gros, en mathématiques, dès qu'on peut éviter d'écrire un symbole, on ne l'écrit pas. Bien entendu, on s'est mis d'accord sur ces conventions. Je me mets d'accord avec vous sur ces conventions, vous devez les utiliser à partir de maintenant. Donc n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.